Ouais, ben, pas vraiment satisfaite de mon vélo, là. Les deux premières fois où je l'ai utilisé, les freins fonctionnaient pas tellement bien. Puis j'ai passé de justesse entre deux arbres, puis j'ai dû éviter 3-4 roches. C'est vraiment dangereux. Je peux plus faire confiance à ce vélo, là.